Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous attendiez et que j'attendais avec grande impatience Les secrets des indestructibles 1 et 2 Rassurez-vous, pas de spoilers ni sur le premier ni sur le second film on y va Vous connaissez forcément les Indestructibles même si entre le premier et le deuxième film, 14 ans se sont écoulés. Le 1 été un véritable phénomène à sa sortie puisqu'il a rapporté plus de 603 millions de dollars et a été sacré meilleur film d'animation aux Oscars. Quant aux Indestructibles 2, ils ont battu le record du meilleur démarrage pour un film d'animation en rapportant plus de 180 millions de recettes aux états unis Première information que vous ignorez sûrement, le film a été conçu en 2D en 1993, à l'époque, Brad Bird travaillait pour les studios Warner et ce n'est qu'en 2000 qu'il a décidé de collaborer avec Pixar pour la sortie des Indestructibles. Le film s'appelait à l'origine Les Invincibles et il était inspiré d'Agents of Chills. Nick Fury qui a décidé Brad Bird à travailler avec Pixar c'est l'échec de son film d'animation Le Géant de Fer qui n'a pas eu le succès escompté et d'ailleurs c'est drôle puisque dans le film on retrouve une référence au Géant de Fer dans Les Indestructibles 1 au moment Madame Indestructible utilise un code dans l'avion les, les premières initiales font IG99 et ça signifie Géant de fer, Iron Giant, 99, années de sortie. D'ailleurs, la vie humaine de Bob Parr est une métaphore de celle vécue par Brad Bird de travailler dans un studio et de ne pas être reconnu à sa juste valeur. L'esthétique futuriste des années 50 que l'on retrouve dans le film est un mélange de Johnny Quest, de Tomorrowland à Disneyland Resort et du Monorail des années 60. Les pouvoirs de nos super-héros fétiches n'ont pas été choisis au hasard et ils correspondent à la personnalité de chacun. En effet, Monsieur Indestructible étant le père de famille, se doit d'être fort, coriace et donc c'est pour ça qu'il a une super force. Quant à elle se doit d'être flexible avec toutes les tâches qu'elle a à faire en tant que maman. Violette veut être transparente puisque en tant qu'adolescente on cherche un peu à se fondre dans la masse, elle est dans sa propre bulle et c'est pour ça qu'elle a à la fois le champ de force et le pouvoir d'être invisible. Jack-Jack c'est un bébé plein de potentiel c'est pourquoi il a une multitude de pouvoirs et dans le 2 on apprend que l'on en recense au moins 17. Quant à Flèche, à son âge on est très énergique et c'est pourquoi il a cette super vitesse. D'ailleurs il faut savoir que l'esthétique de Flèche a véritablement changé puisqu'à l'origine il était imaginé comme châtain avec des taches de rousseur avec une dent en moins dans les tout premiers artworks que l'on peut retrouver contrairement aux autres personnages des indestructibles dont le physique a été trouvé très rapidement. Vous ne le noterez sûrement pas mais entre le premier et le deuxième film des indestructibles il y a un véritable changement physique entre les personnages c'est drôle parce que justement les maigres changements physiques, les petites améliorations qui ont été faites grâce à la technologie qui a été développée pendant ces 14 ans correspondent donc davantage aux artworks originaux imaginés pour le design des indestructibles. Winston Devore qui est un des nouveaux personnages des indestructibles a quant à lui nécessité plus de 500 esquisses puisque c'est un personnage qui a énormément d'expressions physiques Dans le livre sur la backstory d'Elastigirl qui raconte du coup ses origines on découvre que c'est Frozone qui a présenté Monsieur à Madame et qu'elle le connaissait déjà de nom ils avaient une sorte de rivalité à l'origine puisque euh, Monsieur Indestructible a vraiment un ego qui est démesuré ce qui déplaisait totalement à Elastigirl et en fait au final ils ont appris à tomber amoureux l'un de l'autre autant sous leur forme de super-héros que sous leur couverture secrète donc sous leur forme... Euh, de faux humains. L'Elastic Cycle qui a été recyclé pour être retrouvé dans le 2 vient à l'origine du super-héros Don Burst qui maîtrisait les atomes. Aussi, Elastic Girl existait déjà avant les Indestructibles, c'est un personnage qui existe sous la licence DC Comics et c'est pourquoi sur les produits dérivés et sur les contenus promotionnels on la voit sous le nom de Madame Indestructible et non d'Elastic Girl. Je vous propose à présent d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire des Indestructibles et ses secrets. L'histoire originelle du premier film n'a été que très peu retouchée par Brad Bird Quant à l'idée principale du 2, c'est-à-dire que Monsieur Indestructible s'occupe des enfants pendant que c'est Elastigirl qui va sur le terrain, il faut savoir qu'elle est venue très très tôt dans l'esprit de Brad Bird puisqu'il l'avait déjà à peu près à la fin de la production du premier film. La première scène du 2 qui a été réalisée, c'est la scène avec le démolisseur qui date d'il y a à peu près 5 ans. Saviez-vous qu'il existait une introduction alternative aux Indestructibles Dans cette intro alternative, nous aurions dû découvrir Monsieur et Madame Indestructible d'abord sous leur forme d'humain, à un barbecue qu'ils organisaient chez eux, leur pendaison de crémaillère et pendant ce barbecue donc Hélène parle de son rôle de maman et là elle tombe sur une femme qui considère que pour elle euh, le fait d'être mère au foyer n'est pas un métier honorable c'est une scène qui fait écho à la femme de Brad Bird qui s'est confrontée justement à ce genre de situation puisqu'elle a arrêté de travailler pour élever les enfants qu'elle avait avec le réalisateur malgré le fait qu'elle avait un très bon salaire avant et il faut savoir également qu'on pouvait de base voire Syndrome dès le début de l'histoire et qui disparaissait ensuite pour le véritable méchant de l'histoire. Mais c'est quelque chose qui a été complètement changé puisqu'en fait les équipes du film étaient beaucoup plus sensibles à Syndrome qu'au méchant qui avait été imaginé pour l'histoire qui s'appelait Eric et qui a donc du coup disparu. Syndrome a pris sa place et l'introduction de base n'existe plus. Dans cette scène on pouvait notamment voir les deux parents bloqués par Syndrome et qui se dirigeaient sans pouvoir rien faire dans la chambre du bébé. Et c'est une scène d'ailleurs qui manque beaucoup à Brad Bird, parce que pour lui on ne ressent à aucun autre moment du film dans sa façon finale le sentiment qu'on ressentait en voyant cette scène-ci c'est à ce moment là que la décision de ne pas faire voler les, nos super-héros a été prise puisque les équipes du film trouvaient que c'était trop facile si les indestructibles pouvaient voler car ils pouvaient s'échapper trop facilement. Dans les indestructibles 2 il y a certaines scènes qui font écho au premier film qui font une sorte de miroir je pense notamment à l'introduction qui est un hommage à la fois au premier film puisque dès le départ on voit des sortes d'interviews mais également au court-métrage avec la babysitter puisqu'on a tout un interrogatoire mené par Dicker. On notera également euh, la mention à la musique de Mozart qui est utilisée par Edna pour stimuler Jack-Jack et qui est également utilisée par Carrie dans le court-métrage et c'est ça qui fait complètement vriller Jack-Jack Il y a également des allusions à l'ancien métier de Monsieur Parr, donc Monsieur Indestructible qui travaillait dans les assurances dans le 2 et fait par Winston Divor au moment où il présente au super-héros son plan d'action. Parlons à présent de mon personnage préféré qui est la fameuse Edna Mode. Elle a été inspirée physiquement par Linda Hunt et Edith Head, qui est la designer des costumes des studios Disney. C'est un personnage qui a été très difficile à dessiner puisqu'elle devait être à la fois sévère, moderne et élégante et devait être un mélange entre l'Allemagne et le Japon. Elle devait être de base très grande et très sexy avec une tenue de camouflage et au final c'est un dessin comique d'elle et un petit peu toute rondelette toute petite qui a su convaincre Brad Bird. Brad Bird fait donc la voix d'Edna Mott dans sa version originelle mais il a également inspiré Syndrome sans le savoir et il ne l'a remarqué d'ailleurs qu'à la sortie du film puisque s'il l'avait su, il aurait fait changer le physique du personnage. Le fils de Brad Bird fait quant à lui la voix du petit garçon au tricycle que l'on voit dans le premier film des Indestructibles et c'est également celui qui fait la voix de Squeeze dans le monde de Nemo. Le nom Jack-Jack a quant à lui été choisi en hommage à un autre surnom donné à l'un des enfants du réalisateur Brad Bird. Puisque l'on parle de voix, vous savez sûrement que Frozen est doublé dans sa version originale par Sam Jackson, c'est un choix de Brad Bird car il voulait la voix la plus cool possible. D'ailleurs il y a un clin d'œil de fait à Die Hard 3 puisque dans le premier film des indestructibles Frozen demande à boire un verre d'eau devant un policier qui a du mal à pointer son arme il prononce les mêmes lignes dans la même situation que celle du film. Pour les scènes dans les indestructibles 1 où euh, Flesh est complètement essoufflé il faut savoir que le doubleur faisait carrément des tours de Pixar pour pouvoir reproduire le même effet et être le plus réaliste possible. Le second film des indestructibles est un hommage à Bud Lucky qui est animateur pour Pixar et qui est mort en 2018 et qui s'occupait également de la voix de Syndrome. John Ratzenberger qui est l'acteur qui fait un caméo dans tous les films Pixar joue le démolisseur et c'est son rôle de dans le premier film également. Enfin la musique euh, des Indestructibles est signée par Michael Jacquino et ce qui est drôle c'est que ce compositeur a commencé sa collaboration avec Disney et Pixar par le premier indestructible donc c'est normal qu'il s'occupe également du 2 depuis on lui doit notamment Coco, Zootopie, vice Versa, Lao ou encore Ratatouille et pour le long métrage d'animation Pixar pour le premier film il a fait appel à un orchestre de 100 musiciens rien que ça. Parlons à présent des scènes coupées des indestructibles 1 principalement il faut savoir que dans le premier film il y avait le personnage de Snug qui est l'ami et pilote d'Elastigirl il fait une brève apparition vocale dans le premier indestructible puisque c'est un ami pilote qui lui prête le jet ce qui lui permettra ensuite d'aller sauver Monsieur Indestructible. Normalement il aurait pu être largement développé dans ce premier film, le problème c'est que les équipes prévoyaient de le faire mourir dans le crash et pour que ça touche le spectateur, pour qu'il soit vraiment impacté par cette mort il fallait vraiment développer le personnage, lui permettre de mieux le connaître, ce qui n'était pas possible puisque ça prenait beaucoup de place et que ça prenait le pas sur des éléments qui étaient également très importants dans l'intrigue. Ça a été très dur de l'éliminer pour les équipes du film mais au final la scène du crash d'avion est beaucoup plus intense. D'ailleurs en parlant de ce passage très précis, une autre scène a été supprimée où on peut voir notamment Violette se cacher sous l'eau avant de remonter à la surface. C'est une scène qui a été supprimée, qu'il aurait fallu animer les cheveux de Violette sous l'eau et c'est quelque chose qui a été vraiment très technique pour l'époque donc autant vous dire que les animateurs ont vraiment soupiré de soulagement quand cette scène a été supprimée. Il faut savoir que l'île de syndrome devait également avoir plusieurs ambiances pour tester Monsieur Indestructible un peu comme on peut le voir à Disneyland avec les différents landes. Il y a une autre scène qui a été coupée cette fois-ci à cause du 11 septembre où Robert et Frozen se rappelaient de leurs exploits passés et où il y avait justement un immeuble qui s'effondrait et donc du coup pour pas le rappeler ils ont décidé de faire sauter complètement la scène et pour le 2 j'ai noté malgré tout quand même quelques éléments importants qui ont été supprimés de la version finale notamment Winston Divor qui aurait dû avoir un frère du nom de Nelson ce frère a été supprimé au profit d'Evelyn Divor car elle offrait aux yeux des réalisateurs plus de possibilités il faut savoir qu'Evelyn Divor aurait dû être de base chilectrique donc un personnage que l'on voit un peu plus tard avec la team des nouveaux super-héros et du coup euh, Nelson est devenu électrique C'est le designer Galbaki qui a réalisé le costume d'Elasty Girl et normalement Edna et lui auraient dû avoir une confrontation et ça c'est une scène que j'aurais adoré voir Enfin on peut retrouver dans les indestructibles 2 des idées qui avaient été imaginées pour le premier film et qui ont finalement été réutilisées comme la maison de 215 mètres carrés que l'on peut voir dans le film qui a été étendue à plus de 3500 mètres carrés virtuels pour les besoins de l'histoire et il y a également la scène du raton laveur et de jack jack qui était trop improbable pour le premier film mais je vous laisse découvrir les explications de brad bird et de l'équipe de réalisateurs qui étaient présents à la conférence de presse et que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer en vrai Had this idea during the first film and it cracked me up so much it was there was so wrong it's, it's the wrong thing to do in a movie and that's why it was so attractive um, uh, so that was probably first and foremost otherwise um, originally uh, I had designed the Jack Jack and the babysitter uh, Kari part um, as a way kind of a safety valve that if the, the, the plot started to lose steam or get too complicated, I could always cut back to uh, The Babysitter and Jack-Jack. And when we fleshed out the story, there was so much momentum in the story that there was n never a good reason to cut away from the main story. So I ended up doing the Kari and uh, Babysitter and Jack-Jack as a, as a little short for the Blu-ray. Mais je savais toujours que la famille ne savait pas ce que l'audience savait, c'est que Jack-Jack avait plusieurs pouvoirs, et c'était une bombe non-explosée que je savais que nous pouvions utiliser dans ce film. Passons à présent aux easter eggs, et comme vous vous en doutez, ils sont très très très nombreux. On va commencer par les plus classiques, donc il y en a trois en particulier à voir sur tous les Pixar, le A113, le camion Pixar Planet ainsi que la Luxo Ball. Le A113 est vraiment très visible autant dans le premier que dans le second film des Indestructibles. Dans le 1 il y en a deux que j'ai relevé. Il y a la cellule de monsieur indestructible qui est située au niveau A1 au numéro 13 et la cellule Mirage emmène monsieur indestructible dans la salle de conférence qui s'appelle A113. Dans le 2 j'en ai relevé au moins 3. il y a notamment une poubelle au moment où le chauffeur interpelle Frozen estampillé est A113. Il y en a un autre qui est également très visible c'est la salle de DevTech numéro A113 et enfin un dernier et qui est certainement le plus visible de tous c'est l'affiche du cinéma qui est Dementia à 113 Alors pour la Luxo Ball c'est plus compliqué, dans le court-métrage Jack Jack attaque. on la voit très clairement au moment où Jack Jack joue avec ses jouets, mais sachez-le il existe également un autre court-métrage bien moins connu qui s'appelle Mr Incredibles and Pals. excusez mon accent très approximatif mais vous retrouverez le lien de ce court-métrage dans la barre d'infos. Dans le 1 je ne l'ai pas trouvé de façon visuelle mais il y a l'inscription Luxo Daily au moment où Frozone et Monsieur Indestructible attendent dans une un petit peu sombre et dans le 2 mais là je ne suis pas du tout sûre, j'ai cru voir dans le berceau de Jack Jack des billes, donc des espèces de boules et en fait elles sont alignées aux couleurs de la Luxo Ball et dans le même sens, donc est-ce que c'est ça, est-ce que ça ne l'est pas, je ne sais pas. Le premier film des Indestructibles est le seul à ne pas posséder de camion puisqu'il a été oublié par les équipes de réalisation. Pour le 2 en revanche, il est beaucoup plus facile à trouver et il faut savoir qu'il a été restylisé pour l'occasion. On peut le trouver au moment de euh, la bagarre entre Elastigirl et l'hypnotiseur et c'est une information qui a été relevée par mon cher ami de Pixar Planet. Il y a également plusieurs Aiden Mickey dans Les Indestructibles 1 et 2. Dans le premier, il y a un Mickey sur la pierre dans la grotte où Monsieur Indestructible atterrit à après l'attaque sous-marine de syndrome, il y a aussi des Aydon Mickey qui sont formés par l'attaque des boules noires sur Monsieur Indestructible et dans le 2 j'en ai relevé deux, alors il y en a un premier quand euh, Madame Indestructible rentre dans le repère de l'hypnotiseur il y a une machine du nom de Hypnomatic qui est en forme de Mickey qui est assez reconnaissable et il y a également un autre Aydon Mickey au moment où Monsieur Indestructible défait les cartons, on peut voir une caméra avec les deux bandes qui forment donc un Aydon Mickey Il y a d'autres easter eggs, références cachées très connues dans les Indestructibles, notamment dans le premier la pomme d'Apple que l'on peut lire sur le clavier de Mirage lors de l'une de ses premières rencontres mais également les références au prochain film puisque dans le 2 on peut lire Saving Banks qui est caché dans Municiberg, et qui est donc la banque qui rappelle l'histoire de Mary Poppins qui sort bientôt, le papier peint de Dembo pour le live action ou encore Doc Hudson dans le combat final du premier film pour annoncer car D'ailleurs dans cette scène l'immeuble derrière s'appelle Brad, référence au réalisateur de Brad. Il y a également un easter egg de Toy Story qui serait caché dans le 2 d'après les équipes de réalisation mais qui ne fera sens que lorsque l'on aura vu film. Il y a également le I de Monsieur Indestructible sur son ancien costume qui est caché à deux reprises, une fois dans le premier, une fois dans le second film. Dans le premier film c'est sur le vitrail de l'église dans laquelle euh, Monsieur Indes et Madame Indestructible se marient et dans le second film c'est au moment où on voit le château de Disney donc dans le générique d'entrée sur la porte, c'est également un petit I. Si vous avez bien fait attention au trailer des Indestructibles 2, vous avez forcément vu la scène où Flèche pète un câble parce qu'il y a des légumes dans sa commande asiatique il faut savoir que cette scène rappelle la crise de Riley face au brocoli dans Vice Versa Mais c'est surtout la boîte qui nous intéresse puisque c'est un easter extrêmement connu Qui a fait pour la première fois son apparition dans Mille et une On l'a notamment vu depuis dans Ratatouille et dans plein de films Pixar Et j'ai pu apercevoir cette même boîte dans le frigo des Indestructibles Et autre référence faite à Vice Versa, il y a également la pub de Triple dans gomme Que l'on peut voir puisque Elastigirl passe devant avec son Cycle. On peut également retrouver quelques références à Disney et Pixar comme le plan que Monsieur Indestructible regarde dans le 1 qui correspond à la localisation exacte des studios Pixar, la plaque d'immatriculation de la voiture de Monsieur Indestructible qui est la date d'anniversaire de Lou Romano le créateur des décors du film et la présence dans Les Indestructibles 1 à la fin du film de Frank Thomas et Ollie Johnston qui sont juste des animateurs phares de Disney qui font partie des Nine All Men et qui disent la phrase, les bonnes vieilles méthodes fonctionnent toujours et qui font également les voix originelles de ces deux personnages dans le 2 on peut voir notamment un moment Frozone rentrer chez Monsieur et Madame indestructible euh, avec un certain déhanché qui n'est pas sans rappeler celui d'Elsa dans Libéré délivré. Dans la scène du mariage de Monsieur et Madame Indestructible, les super-héros invités sont ceux qui sont morts d'accident de cap dans la suite du film. On peut également entendre dans Les Indestructibles 2 parler de Fireonist et Gazerbeam qui sont évoqués par Winston dans le souvenir avec sa famille tout comme Ultraman dont la statue a été faite par le père et qui font bon partie des anciens amis de Monsieur et Madame Indestructible. Dans le premier film des Indestructibles, on peut également voir un méchant très succinct qui s'appelle Voyage, qui était à l'origine appelé Bombe Pérignon, il faut savoir que la marque a refusé que cette évocation soit faite et donc du coup le nom a été changé au dernier moment et on peut également voir euh, ce personnage dans Radatouille d'après Crazy Nate puisqu'il s'agirait d'un des performeurs de rue au moment où Colette et Linguini font du roller et il faut savoir que son nom apparaît également à un moment où Colette lit le journal. Enfin, je termine par une petite anecdote pour cette partie-ci, il faut savoir que les génériques des Indestructibles que chante Winston Divor sont écoutables en intégralité dans le générique des Indestructibles 2. De... Je termine cette vidéo par une partie que j'adore qui sont les chiffres et faits marquants. 150, c'est le nombre de tenues différentes qui ont été conçues et réalisées pour tous les personnages qu'ils soient principaux ou secondaires. 92 millions de dollars, c'est le budget qui a été alloué pour le premier film. 35 explosions, 189 boutons pressés et 640 c'est le nombre que l'on peut relever dans le premier film des Indestructibles. P.G. Les Indestructibles est le premier film du studio d'animation Pixar à recevoir une classification supérieure à G aux états unis qui est le classement tout public qui met en garde contre certains éléments pouvant être inadaptés aux enfants. Bob Smith, c'est le nom originel qu'aurait dû avoir Monsieur Indestructible pour sa vie civile. Autre fait intéressant, les mains de Monsieur Indestructible sont trois fois plus grandes que ses pieds, d'un millimètre à 30 mètres, ce sont les mensurations minimales et maximales Girl peut avoir, et enfin vous pouvez retrouver Usher en tant que caméo dans les indestructibles le 2. C'est une question que j'ai eu l'occasion de poser aux réalisateurs en tant que pixie tubeuse et c'était un grand moment pour moi et je vous laisse donc découvrir leur réponse. <laughs> This, you know, if you want to do it, it's absolutely, absolutely. Yeah. He, he said it was on his bucket list. Aww. He made something of the part. It was kind of a, a, basic part, and he played with it. And once I saw him playing with it, I started playing with him. And and he came up with the idea of the guy, uh, uh, blowing his big moment with frozone, you know. So uh, it was fun. And when we were done, he said, "Is that it? Is it? You know, you happy?" And and I said, "Yeah." And he goes. Voilà ma pixie army pour cette très longue vidéo recensant tous les secrets des indestructibles 1 et 2, j'espère que celle-ci vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en connaissez d'autres, je serais ravie de les partager avec vous, il y en avait encore énormément mais cette vidéo est déjà assez longue et puisque vous êtes resté jusqu'au bout je vous propose de tenter de remporter ce tote bag des indestructibles 2, vous aurez toutes les explications avec le google form en barre d'infos. Vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si les vidéos secrets vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air car c'est énormément de travail, plus de deux mois pour être précise. Et surtout à la partager un maximum, à la commenter, ça me ferait très très plaisir. Et à vous abonner si vous n'êtes toujours pas dans notre communauté. Et en attendant la prochaine vidéo, la pixie army, prenez soin de vous, je vous aime. Ta -da, ta -da. Bisous bisous bisous.